Alors moi, en tant que directeur, le service, euh, je pas directement, mais euh, je, en fait, je pilote pour que les clients soient satisfaits. Euh, pour nous, l'important, c'est la satisfaction du client à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la vente de voitures neuves. Le but du jeu, c'est quand un client vient ici, qu'il soit bien reçu par les vendeurs, qu'il soit bien renseigné, que la voiture qu'il a achetée corresponde bien à son besoin et euh, ensuite qu'on lui livre bien la voiture, qu'on lui donne bien toutes les explications technologiques euh, qu'il y a, et que le client ressorte d'ici en se disant euh, eh ben, « c'est une très bonne concession, je la recommanderai à un ami pour que cet ami nous achète une voiture ». Et c'est pareil en après-vente euh, pour mmh. les réparations, le but du jeu c'est euh, que le client soit satisfait, parce qu'un client qui n'est pas satisfait eh ben, va, va euh, parler de nous en négatif, et on aura de moins en moins de clients derrière. Quoi. Euh, plusieurs activités, l'activité voiture neuve, euh, l'activité voiture d'occasion, euh, où là j'ai un chef de service également, un chef de vente qui, euh, qui gère. J'ai euh, donc euh, la gestion euh, du service après-vente, euh, où j'ai également un cadre euh, Alain Charles qui, euh, qui gère également l'activité après-vente, mais j'ai un, euh, un contrôle dessus et puis également sur, euh, sur les pièces de rechange. Voilà, et puis un gros contrôle administratif aussi euh, de gestion, euh, gestion des comptes, contrôle des comptes. J'ai euh, ce qu'on appelle un, un compte d'exploitation où, euh, chez Peugeot, ça s'appelle un reféco. Le reféco, c'est là où, on, où il y a tous les comptes euh, euh, des différents services voilà, à gérer. Parce que j'ai un budget à respecter. C'est-à-dire que euh, chaque fin d'année, on prévoit un budget sur l'année par service et j'ai le rôle d'orienter de, de, euh, euh, toutes les équipes pour qu'on atteigne nos budgets, que ce soit au niveau euh, euh, commerce, au niveau après-vente. Alors en tout, dans cette entreprise, il y a 47 personnes. Voilà, donc ça fait beaucoup de monde. Et je m'occupe aussi de la gestion du personnel. Voilà. Le recrutement également. Je m'occupe aussi du, euh, du recrutement quand il s'agit d'embaucher de, euh, quelqu'un. Alors, euh, au service véhicule neuf, c'est moi qui m'en occupe parce que j'en ai la, la gestion. Sinon, ce sont mes cadres qui, euh, qui recrutent, mais en même temps, je les reçois, je les reçois avec eux et euh, je reçois la personne, qui, le candidat qui se présente. Je suis arrivé au mois de juillet, mais ça fait euh, 28 ans que je suis dans le métier, euh, dans le métier automobile. C'est-à-dire que j'ai démarré euh, euh, bah, vendeur, jeune vendeur. Euh, je suis issu d'une école de vente. Ensuite, fait, je me suis occupé euh, des ventes à société et puis ensuite on m'a nommé chef des ventes, responsable des ventes, et puis ensuite directeur d'une concession. Alors on vend bah, des voitures Peugeot, puisqu'on fait, on fait la marque Peugeot, mais on vend également d'autres véhicules à travers les véhicules d'occasion, on peut vendre d'autres marques en fonction des rachats que l'on fait. Qu'attendez-vous d'un jeune qui vient de, de, de, de l'embaucher dans votre entreprise Déjà qu'il ait quand même une qualification parce que si je l'embauche en tant que mécanicien, faut qu il faut qu'il ait des connaissances mécaniques. Hein. Euh, pour ça, il y a l'école, pour ça, hein. il y a les différentes différentes formations de prévues. Et puis ensuite, on peut faire des formations, euh, des formations en interne. Je pense que ce que j'attends euh, d'un jeune aujourd'hui que j'embauche, c'est une volonté. Euh, D'abord, la volonté de vouloir faire, et puis. Euh, d'avoir en permanence l'envie de s'améliorer et d'améliorer ses connaissances. Il faut que la personne qu'on embauche et le jeune qu'on embauche soit précis dans son travail, qu'il soit à l'écoute, parce qu'il y a d'autres mécaniciens qui ont plus d'expérience et qui peuvent le renseigner. C'est un beau métier, mécanicien. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a une grosse responsabilité, parce qu'on a une obligation de résultat. Donc euh, un client, euh, quand on lui répare sa voiture, par exemple, si on a vu ça a les freins, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que euh, des freins qui lâchent, ça peut causer des accidents. Donc un, un mécanicien, euh, dans son métier, a de très très grosses responsabilités. Euh, c'est facile euh, maintenant de euh, trouver un mécanicien. Ou... Alors d'un manœuvre qualifié aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être c'est aussi pour euh, euh, pour susciter euh, des futurs, euh, futurs mécaniciens ou futurs vendeurs. Euh, hein, C'est aussi dans, dans ce but-là. Euh, C'est vrai que ce sont des métiers euh, spécifiques où euh, la main d'oeuvre qualifiée est difficile à trouver. Donc quand on cherche un mécanicien, on met un certain temps quand même. Euh, tout dépend aussi de l'endroit où on se trouve. On est, on est sur une région euh, où le bassin de l'emploi est quand même... Il euh, n'y euh, bah, a, a pas grand monde, hein. donc euh, euh, on n'est pas dans une très grande ville. donc. Euh, et puis, euh, pour faire déplacer les gens, ce n'est pas si simple que ça, voilà. Vous prenez des stagiaires On prend des stagiaires, voilà. Et j'en connais un qui est venu, qui est venu chez nous, euh, aux pièces de rechange. Euh, Johan, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de souci, on sait faire. Apprentissage aussi, ça arrive qu'on ait des apprentis. Euh, mais des stagiaires, ça peut être aussi euh, en, en vente de voitures neuves. Et puis en après-vente, on a parfois des stagiaires qui viennent... Euh, euh, on a ce qu'on appelle des contrats de qualification, des, des CQP, euh, euh, qui viennent également euh, chez nous. On les prend pendant un an. Et puis, euh, euh, et, et puis si ça marche bien, ben, on peut, ça peut aboutir sur, sur une embauche, euh, euh, sur ce qu'on appelle un contrat dur indéterminé, donc un CDI. Moi, j'aime bien ça, la mécanique. mais Après, c'est plus par euh, plaisir de faire ça le week-end. Euh, enfin, je ne sais pas trop. quoi. Non. Ah oui, mais après... Euh, tu peux en faire ton métier si ça te plaît. Ouais, c'est pas trop ça. Qu'est-ce que tu voudrais faire alors Je serais plus tenté par faire la boulangerie. Ah oui, ah, c'est pas la même chose. C'est bien la boulangerie. C'est un, un beau métier. C'est un beau métier, c'est un, un métier difficile. Ce sont des métiers qui sont durs, hein. des métiers manuels qui sont difficiles, mais euh, là, on a une euh, derrière il y a quand même une satisfaction euh, du travail bien fait. Il y a, faut avoir des projets. Le but du jeu, c'est d'avoir des projets. Et puis. Euh, euh, vous dire que tout est possible. À partir du moment où on travaille, à partir du moment où on a vo la volonté de faire, euh, on, on y arrive. On y arrive. Euh, moi, j'ai démarré quand j'étais jeune, comme vous, en, en BEP, et puis j'ai fait bah, de BEP. Je suis passé au bac, bac. Je suis allé en BTS, euh, et puis euh, j'ai gravi les échelons. Euh, euh, j'ai gravi les échelons comme ça. Voilà, pour arriver à 50 ans, directeur d'une entreprise. Donc, euh, tout est possible à partir du moment où vous avez la volonté et surtout l'envie de travailler et le travail. Il voilà, n'y a pas de mystère, il faut travailler. Voilà. Pour, pour s'améliorer, de toute façon, c'est le travail qui, qui, qui prime. Voilà. Donc, euh, je ne peux pas vous dire mieux, mais euh, vous avez tous votre chance, ça c'est sûr. J'en suis persuadé.